Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais investir en live 1000 euros dans eh bien, une assurance vie et dans un robot advisor. Donc, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, ce sont des assurances vie en ligne qui ont eh bien, un fonctionnement complètement, euh, euh, comment dirais-je, à travers des applications. Donc, c'est complètement piloté. Euh, c'est de la gestion d'ailleurs pilotée de tes finances, hein, gestion pilotée de portefeuille. L'idée, eh bien, tout simplement, c'est que cette assurance vie fasse différents placements et que toi, finalement, via ton application, bah, tu es. Pas grand-chose à faire, si ce n'est faire un premier versement et si ce n'est derrière, et eh bien alimenter régulièrement. Et l'idée de ce robot advisor, justement, eh bien, c'est de déterminer ton niveau. De risque, ton profil tout simplement pour d'ailleurs faire des placements qui seront différents en fonction de chaque niveau de risque donc l'idée de cette vidéo et eh bien c'est tout simplement et on va le faire dans quelques instants je vais tout de suite envoyer 1000 euros sur ce premier robot advisor et on va regarder ensemble et on va suivre ensemble et eh bien euh, l'évolution de ce robot advisor et surtout quel est son un véritable intérêt Allez, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Un, je t'invite à t'abonner. Tu vas découvrir un bouton s'abonner. tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'argent, d'investissement. Euh, je te parle d'immobilier, d'investissement immobilier. Je te parle aussi d'entrepreneuriat. Je te parle de sous-location, de conciergerie d'appartement et aussi de bourse puisque tous les mois, je fais des investissements en bourse et je t'en parle. Je partage d'ailleurs en live, eh bien, mes différents investissements. L'idée, si tu veux, de cette chaîne YouTube, c'est vraiment qu'on parle d'argent, qu'on parle d'investissement, d'investissement sur différents types d'actifs. Et là, aujourd'hui, l'actif que je voulais te présenter, eh bien, c'est un actif qui est totalement passif pour toi puisque c'est un principe d'assurance-vie. Alors, c'est une assurance-vie un petit peu nouvelle génération si on peut dire ça comme ça bien que le, euh, ces différents robots advisors existent depuis quelques années déjà maintenant mais si tu veux l'idée c'est que derrière le gros avantage de ces robots advisors c'est qu'ils ont des frais qui sont relativement faibles contrairement à des assurances vie classiques. et puis c'est surtout que derrière tout se fait en ligne à travers une application on va découvrir ça dans quelques instants sur, sur mon ordinateur et si tu veux l'idée c'est que derrière en fonction euh, de, donc, de ton profil et en fonction de, de ton niveau euh, par rapport au risque et euh, ce que, voilà. Les, ce que, ce que tu souhaites réellement récupérer euh, et bien à travers donc, cet investissement, et bien derrière cette application, ce robot advisor va tout simplement placer ton argent, bah, peut-être tantôt plutôt sur des actions, peut-être tantôt plus sur, euh, comment dirais les obligations d'État, ou au contraire sur, euh, sur des devises, en fonction de ton profil bien évidemment et l'idée si tu veux c'est que bah, derrière ce soit totalement passif que tu absolument rien à faire si ce n'est faire un premier versement et puis derrière et eh bien faire des versements réguliers euh, qui sont faits tous les mois et c'est le principe d'une assurance vie et que l'idée c'est qu'en fonction de ton profil et en fonction de la durée dans laquelle tu vas t'engager sur enfin euh, t'engager oui et non parce que c'est justement un des points intéressants de ce genre de d'assurance vie c'est que tu peux retirer ton argent à tout moment donc ça c'est quand même plutôt chouette mais si tu sois effectivement te projeter de manière assez lointaine et eh bien bien évidemment l'idée c'est de récupérer un capital qui soit euh, bah, relativement intéressant à la sortie de cette assurance vie donc aujourd'hui il existe plusieurs acteurs sur le marché plusieurs et euh, eh bien robots advisors qui sont euh, là voilà, ont été identifiés qui se sont placés sur ce genre de euh, ce genre de produit l'idée c'est que moi je t'en présente réellement deux qui sont pour moi les deux plus gros euh, aujourd'hui sur le marché et l'idée c'est que j'en ai choisi un et tout simplement et eh bien je viens de m'inscrire et je vais partager ça avec toi mon inscription et puis également tu verras que j'ai commencé à placer déjà 1000 euros sur ce premier robot advisor cette assurance Vie. Alors tu verras aussi que en fonction des, des, des différentes applications, certains seront plus concentrés sur eh bien l'assurance vie en elle-même, qui derrière elle fait des placements sur différents ETF notamment. Ou bien sinon, eh bien, tu as des aussi, donc par exemple, je pense. A Yo Money, je te le présentais juste après, qu'elle, eh bien, peut te proposer aussi des placements sur, euh, bien au contraire, des, des comptes titres, sur des plans épargne-retraite, enfin, qui peut vraiment diversifier, euh, sur des PEA, qui peut vraiment diversifier tes, euh, tes placements. Alors, à mon sens, quand on, quand on utilise ce, ce type de robot advisor, c'est plutôt pour aller sur des assurances vis, que l'idée, c'est d'être complètement euh, euh, libre de tout ça, d'être totalement en mode passif, hein, si toi, tu vas, voilà, tu connais rien, tu veux absolument pas perdre de temps avec ça, mais par contre, tu sais que derrière, tu veux une rentabilité, hein, puisqu'elle elle est a priori annoncée. Alors, elle va varier, hein, bien évidemment. On ne sait pas de quoi est fait le futur. Elle va forcément varier en fonction de différents paramètres. Mais l'idée, c'est que si toi, tu es un investisseur, tu as, as du cash, tu as de l'argent à placer, et que tu veux absolument pas t'en occuper, eh bien, cette assurance vie va tout simplement elle faire euh, différentes gestions euh, pilotées de portefeuille, différentes une gestion pilotée de tes de tes finances en fonction euh, de ton profil et sur différents euh, différents produits. Donc si tu veux, as, euh, donc, du coup, pour moi, ça, c'est très intéressant. Par contre, si après, à mon sens, tu voulais aller, ce qu'ils peuvent aussi te proposer, je pense notamment à Youmoni qui te propose la possibilité de faire des placements sur des comptes-titres, pour moi, il n'y a pas vraiment grand intérêt puisqu'ils bah, vont prendre des frais. On va les découvrir juste après. Alors que si tu le fais par toi-même, et c'est ce dont je parle sur cette chaîne YouTube puisque je me suis lancé un défi de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Hein, donc, euh, tous les mois, je te publie une vidéo où je fais mes placements en live. Bah, là, pour le coup, les frais sont limités puisque c'est toi qui fais ton arbitrage par rapport aux différentes actions que tu vas sélectionner. Alors là effectivement c'est en mode totalement piloté, tu t'occupes absolument de rien, alors que voilà, après c'est en fonction de chacun, en fonction aussi du temps que tu es prêt à dégager en fonction aussi de ton niveau de connaissance. Mais à mon sens, si tu veux vraiment aujourd'hui placer sur des comptes titres, autant le faire par toi-même et autant euh, piloter ton investissement euh, de manière euh, voilà, de manière raisonnée, de manière euh, assez euh, programmée. Quoi. Euh, donc là, l'idée, bah, c'est que tout simplement, je te présente tout de suite ces deux applications et puis on va le faire ensemble. Hein, je vais placer tout de suite 1000 euros sur un de ces premiers robots Advisor. Alors on se retrouve donc maintenant eh bien sur mon écran, et donc l'idée c'est de te présenter donc, euh, bah, deux, euh, deux robots advisors, donc on a Nalo et on a euh, Yomoni donc on va commencer par Nalo, euh, donc ils ont différents produits, ils en ont finalement euh, surtout un, alors ils ont le PER bien évidemment, le plan épargne retraite, mais ils ont principalement l'assurance vie. Hein, donc pourquoi l'assurance vie Fiscalité avantageuse, flexibilité puisqu'on peut retirer son épargne en 72 heures et on va diversifier, c'est-à-dire qu'on va accéder à une large gamme de fonds indiciels, des ETF permettant d'allier performance et maîtrise du risque. Donc l'épargne est en sécurité puisque les fonds euh, déposés sur un contrat NALO sont euh, assurés par Generali, troisième assureur européen couvert par le Fonds de garantie des assurances de personnes. Donc. Voilà, si tu te poses la question, est-ce que si demain, euh, cette société est venue à disparaître, est-ce que je retrouve mon argent Oui, puisque tout simplement, voilà, où va l'argent Est-il bloqué Donc, euh, non, hein, il n'est pas bloqué. Euh, donc, c'est via leur partenaire Generali Vie Assurance. Euh, « Est-ce que mon placement est garanti ?» Les garanties capitales dépendent du type de support utilisé au sein de votre contrat. Pour la partie de vos fonds investis en fonds euros, votre capital est garanti. Pour la partie de vos fonds investis en unités de mesure, donc les ETF. Eh bien, chez Nalo, ça s'appelle comme ça, les montants investis ne sont pas garantis car ce sont sujets à des fluctuations à la hausse et à la baisse, ce qui est normal, hein, bien évidemment, en fonction de l'évolution des prix des marchés. Donc, par contre, comporte donc un risque de perte de capital, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, hein, puisqu'en fonction de ce qui va être placé, on peut perdre son capital. Mais encore une fois, vous allez voir après, Eh bien en fait, via un formulaire, via une série de questions, ils vont déterminer votre niveau au risque Par contre, par rapport à la faillite de l'assureur, vous bénéficiez d'une indemnisation versée par un fonds de garantie public, le FGAP, à hauteur de 70 000 euros par personne. Donc euh, déjà, pour que ce fonds, cet assureur, vienne à disparaître, c'est comme assez... Alors que Nalo puisse disparaître, pourquoi pas, que l'assureur que pu... vienne à disparaître, à mon sens, c'est vraiment très compliqué, mais de toute manière, vous avez quand même une assurance qui est à hauteur de 70 000 euros. Euh, donc vous allez voir, pour UOMONI, c'est exactement la même chose, mais euh, présenté un petit peu de manière différente. Donc, euh, la performance, hein, on peut voir un petit peu la performance. Donc, il nous annonce des performances jusqu'à 12,9% en 2021. Donc, vous allez avoir deux portefeuilles, un portefeuille éco-responsable ou un portefeuille standard. Moi, j'ai pris le portefeuille standard, mais on pourra en rediscuter. Enfin, j'en reparlerai un peu plus tard dans cette, dans cette vidéo. Euh, donc là, vous avez les performances en fonction de votre... Euh, de votre investissement en actions, puisque en fait vous l'avez compris, les principaux euh, les principaux produits qui vont être utilisés à travers ces euh, donc ces euh, ces robots advisors, ces assurances vie, et eh bien ça va être soit des actions, soit ça va être et eh bien euh, tout simplement des euh, des obligations ou des fonds euros. Hein, principalement ça va être ça. On va découvrir après précisément en détail euh, en, en détail ces, ces ces différents investissements. Mais euh, voilà principalement. Donc bien évidemment plus vous êtes poussé vers les vers les actions euh, bah plus effectivement, votre rentabilité va être meilleure. Donc là ici, typiquement, voilà un petit peu, voilà en 2021, euh, donc euh, ce qu'ils étaient capables de réaliser. Donc là, 95%, c'est qu'on est en gros 95% placé sur des actions. Et plus vous descendez, plus on est sur, bah, soit des fonds, euh, des fonds euros, soit au contraire euh, euh, des obligations d'État. Euh, où là, du coup, c'est beaucoup plus sécuritaire, mais euh, bah, c'est pas là où on va faire les meilleures performances, bien évidemment. Donc depuis le début. Voilà. voilà un petit peu euh, ce, qui est, euh, ce qui est en train de se passer. Alors, si on prend 2018, bah, 2018 n'a pas été une bonne année du tout. Donc, vous voyez, hein, ça peut vraiment être dans les deux sens, puisque bah, là, au contraire, si vous étiez beaucoup placé sur les actions, bah, là, vous avez perdu, euh, vous étiez à moins 6,9%, alors qu'au contraire, euh, vous aviez quasiment rien perdu si vous étiez sur quelque chose de plutôt sécurisé. 2019, voilà, une année plutôt très correcte. 2020, Bon, une année comme on l'a connue, hein, donc qui est, qui est un petit peu euh, voilà, qui a est, qui est, qui est double tranchant. Par contre, 2021, bon, ben là, on a eu quand même une, une très bonne année. Donc si on fait une moyenne depuis le début, voilà principalement eh bien, ce qu'on ressort. D'accord? Donc vous verrez en fonction des années. Et D'ailleurs, ce type d'investissement, je vous le dis, ça doit plutôt être des investissements sur du long terme. Si vous êtes plutôt sur du court terme, faites, faites super attention parce qu'il y a des années qui vont pas être bonnes, mais des années qui vont être plutôt bonnes et des années qui vont être même excellentes et qui vont faire qu'in fine au bout, de, au bout de, de, de la durée finale, euh, vraiment à la, à la finalité de votre projet, bah c'est là où vous avez normalement une très belle rentabilité parce qu'on aura une moyenne finalement de, de ce qui s'est passé les différentes années. Euh, donc les tarifs, les tarifs euh, c'est de 0,85 à 1,55% par an tout compris. Euh, donc pas de frais de versement, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage et pas de mauvaise surprise. Euh, donc, calculez vos économies. Donc, par exemple, vous investissez, je ne sais pas, 1000 euros. Voilà. Donc, frais NALO, c'est 1,3 euros. Frais en banque traditionnelle, c'est 2,5. Et économie réalisée, 144 euros sur 10 ans. Si vous investissez, je ne sais pas, au total, 50 000 euros, hein, bah, les frais NALO vont être de 66,7 euros. Des frais en banque traditionnelle auraient été plutôt de 125 euros. Les économies réalisées sur 10 ans, eh bien, pratiquement 7000 euros. Euh, donc, les comment sont calculés les frais bah, Vous avez une enveloppe euh, fiscale choisie, donc assurance vie ou PER, la composition de votre investissement, calibrée sur mesure en fonction de votre situation, de vos projets. Pourquoi ils sont moins chers Parce qu'ils utilisent des ETF avec des frais très faibles. Hein, C'est le, le principal avantage de, des ETF aussi. Nous automatisons au maximum, supprimons les intermédiaires inutiles et frais cachés. Voilà, donc là vous avez euh, bah tout simplement le. Donc par exemple, si vous partez sur Nalo Patrimoine, donc les frais de mandat, les frais de l'enveloppe, les frais de fonds et donc les frais totaux représentent 0,85 à 1,65 Mais nous, vous verrez par rapport à votre projet, vous serez à 1,65 0,85 c'est si vous étiez uniquement sur des fonds euh, euh, monétaires. Enfin, si vous, vous placiez principalement en fonds euros. Euh, donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, euh, donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, vous avez des frais euh, qui sont donc euh, bien euh, liés à votre, à votre investissement. Voilà, donc la performance. Ce qui est bien aussi avec Nalo, c'est que vous avez une gestion privée, c'est-à-dire que vous pouvez être mis en relation avec des gestionnaires privés à votre disposition. Hein, donc, il suffit de cliquer, vous prenez un rendez-vous avec un gestionnaire. Donc, ça, c'est plutôt bien. Euh, c'est pas complètement euh, dématérialisé et on n'est pas uniquement sur une application. Euh, on a vraiment un, un, quelqu'un en face qui peut euh, bah, tout simplement vous parler, hein, avec qui vous pouvez échanger sur votre euh, sur votre projet. Donc voilà principalement euh, donc le, le fonctionnement de Nalo. Et ensuite on a donc euh, eh bien, Money, et bien et c'est sur celle-ci que moi je vais aller euh, aujourd'hui. Et on va passer après tout de suite eh bien en, en live. Hein. Je vais vous faire voir ça directement. Euh, donc une assurance vie multi récompensée, donc euh, bon des très bonnes notations alors Youmoney c'est euh, celle qui a été lancée dans les premiers hein, c'est la première plateforme qui s'est lancée dans ce dans ce projet là euh, donc des frais bien bien moins élevés que ceux des fonds traditionnels c'est ça de moins prévu sur votre performance expertise indicielle, cinq années de performance solide en gestion 100% ETF pareil, qui vous permettent de vous offrir une sélection d'outils de placement tournés vers la performance euh, donc, un versement initial de 1000 euros. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Pas d'obligation de versement par la suite et des versements possibles dès 50 euros. Donc, moi, j'ai prévu de mettre 200 euros par mois, mais on va le voir juste après. Donc, une application, euh, bien évidemment. Alors ensuite, vous avez donc les différents produits. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez donc l'assurance vie. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. Euh, vous avez le PEA, le plan d'épargne action, actions, mais à mon sens, faites-le par vous-même. Le plan épargne, retraite et ensuite, les comptes titres donc compte-titres ou compte-titres pour les indépendants. Euh, et on a aussi le private equity. Euh, donc moi, à mon sens, si vous allez sur les comptes-titres euh, ou des PEA ou autres, bah, pour moi, je trouve ça dommage de perdre 1,6% parce que là, vous verrez, c'est également 1,6% de frais de gestion. Euh, si vous, vous savez le faire et si vous êtes, euh, bah, notamment, j'en passe à cette chaîne YouTube, si vous savez euh, bien gérer vos, vos différents investissements, euh, vous, voilà vous avez déjà économisé 1,6% et si on fait la comparaison mine de rien au bout de, de, de au bout de 15 ans euh, les 1,6% sont quand même assez peut être vite pénalisants donc à mon sens utiliser ces euh, ces robots advisors c'est plutôt intéressant pour justement les assurances vie hein. donc on va y aller justement euh, donc là alors c'était voilà donc on retrouve la même voilà versement initial on a donc l'application donc les produits on va donc découvrir le fonctionnement donc... Au départ, vous avez donc une simulation où là, si vous voulez, ils vont vous poser toute une série de questions, on va le faire après, hein, puisque j'ai ouvert mon compte, euh, je vais ouvrir mon compte avec vous tout de suite dans quelques instants. Euh, donc, on va faire une simulation donc, euh, bah, par rapport à mon profil, par rapport à, à comment dirais-je, mon, mon niveau de risque, hein, euh, par rapport à, voilà, mon projet, finalement, et du coup, ils vont déterminer, donc un, ce logiciel hein, va tout simplement déterminer votre, bah, un niveau entre 1 et 10, et en fonction de ça, et eh bien, tout simplement, bah, euh, le, ce robot advisor va peut-être plus être tenté de placer sur des, euh, sur des actions boursières, alors qu'au contraire, si vous êtes plutôt au niveau de risque euh, plutôt bas, bah, au contraire, il va plutôt aller sur des obligations d'État, sur des, euh, des dettes au niveau du trésor public, euh, ou tout simplement sur des fonds euros. Donc, gestion sous mandat, expertise ETF. Donc, pour faciliter la diversification, réduire vos frais, Gardez en tête que les ETF sont des produits financiers dont le cours peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il hein. faut bien que vous compreniez qu'ils vont quand même faire des placements. Donc, vous pouvez aussi perdre votre capital. Il ne faut pas l'oublier. Euh, ils ne sont pas garantis en capital et leur performance passée ne présage pas leur performance future. C'est parce qu'il y a eu des bonnes performances que euh, les années suivantes, on aura la même chose. Mais globalement, c'est quand, global... quand même globalement euh, intéressant. Hein. Sinon, vous, vous doutez bien que je me serais pas amusé à le faire, mais ça me permet, moi, à mon sens, de me créer un, un, un actif supplémentaire. Et pour le coup, c'est totalement passif et ça me permet de diversifier. Donc, ils vous prennent 1,6% par an, ce qui est vraiment très peu hein, si vous passez par une une le même type d'assurance, euh, comment dirais-je, une autre assurance vie. Généralement, vous avez des frais qui sont quand même beaucoup plus importants que ça. Euh, donc là, on a vu le fonctionnement. On a ensuite donc le, les tarifs. Voilà, donc imaginons, vous placez donc 50 000 euros, pareil, voilà. Donc, frais moyen des gérants privés, c'est 3,6%, donc ça coûte 150 euros par mois. Avec YouMoney, on a 1,6%, donc on descend à 66,67 66, par mois. Et en gros, au bout de 10 ans, bah il vous faut comprendre, que vous avez déjà économisé 10 000 euros, d'accord Donc là, on retrouve les différents euh, profils de risque. Donc moi, euh, je vais, vous allez le voir après, mais je vais très certainement être dans le profil de risque euh, plutôt haut, puisque je voilà, je sais un petit peu, j'ai déjà commencé à regarder l'application et les questions qui sont posées. Euh, donc, voilà un petit peu les différents frais, hein. donc assurance vie, compte titre et euh, PEA. Euh, le PER, donc le plan d'épargne retraite, là, les frais sont un petit peu moindres euh, si vous êtes plutôt ce type de euh, produit. Voilà. Voilà tout simplement. Et euh, ce que je voulais également vous faire voir, c'était eh bien euh, donc l'application, voilà, comment souscrire, quels sont les justificatifs. Euh, Tas d'avancement, je voulais vous présenter. Voilà, qui sommes nous? Euh, que se passe-t-il si YouMoney cesse son activité Pour moi, c'est important quand même de savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que euh, les fonds sont détenus par leur assurance sur avenir, hein, pour l'assurance vie, ou via leur compte titre sur euh, le crédit agricole titre, pour le compte titre PEA et PER. Donc moi typiquement je vais aller sur l'assurance vie, donc en gros c'est Suravenir qui va, donc vous connaissez tous j'imagine, Suravenir qui est hyper connu. Euh, et si nous en arrivions à cesser notre activité, ce qui n'est pas au programme, votre contrat serait toujours existant entre vous et le teneur de compte, peu importe la cause, cet arrêt hypothétique d'activité, votre contrat passera alors immédiatement en gestion libre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus notre équipe d'experts pour gérer votre ou vos portefeuilles à votre place, mais vos fonds ne s'évaporeraient pas pour autant. Vous pourrez alors les transférer vers votre compte bancaire ou bien les confier à une autre société de gestion. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant si vous posiez la question euh, qui sont ces gens-là et, euh, et qu'est-ce que derrière, euh, qu'est-ce que derrière, euh, bah, quels sont les risques finalement. Alors par rapport aux ETF, hein, ils sélectionnent parmi 5000 supports indiciels mondiaux les meilleurs ETF selon différents critères que nous avons définis pour implémenter la stratégie associée à chaque profil investisseur. Parmi ces critères, la qualité de sa réplication va être particulièrement analysée. Donc, c'est des conseillers en, en gestion, hein, tout simplement. Et donc, ça reste une assurance vie, comme vous pouvez le connaître. Mais le gros avantage, c'est qu'on a des frais qui sont très, très faibles et c'est totalement euh, passif. Et on a quand même des rentabilités qui, à mon sens, sont très intéressantes. Donc là, ce que je vous propose maintenant, qu'on a vu les deux applications, eh bien, je vous le dis, hein, moi, j'ai choisi YouMoney, tout simplement parce qu'ils ont un encours de 500 millions d'euros, donc ce qui est quand même pas rien. Euh, c'est la plus ancienne des plateformes, c'est celle qui a la plus d'antériorité. Là, je sais qu'ils viennent de faire une levée de fonds encore de 25 millions d'euros, euh, donc, ils sont en pleine croissance, une entreprise qui est en, qui est en pleine croissance. Donc, moi, j'y crois énormément et euh, bah, leur service me paraît euh, très, très bien. Alors, on peut aussi choisir Nalo, bien évidemment. Moi, j'ai fait le choix de Yomoni et l'idée, eh bien maintenant, c'est qu'on le fasse tout de suite en live et que bah, je vous présente eh bien, mon placement. Donc, moi, je vais placer 1 000 euros tout de suite et ensuite, je vais programmer tout simplement un investissement récurrent tous les mois de 200 euros. Allez, on passe tout de suite sur mon écran. Donc quand vous arrivez sur YouMoney, vous arrivez sur cette première page qui va d'abord vous proposer quel est votre projet d'investissement. Donc moi typiquement, ça va être fructifier mon épargne. Ensuite, quel montant souhaitez-vous placer chez YouMoney Donc moi, je vais placer au départ 1000 euros. Ensuite, vous allez indiquer la somme que vous souhaitez placer tous les mois. Donc 55% de leurs clients fait ce choix et placent en moyenne 200 euros par mois. Donc moi, je vais mettre 200 euros, mais on pourra bien évidemment l'augmenter ou le descendre en fonction de ses capacités. Donc, combien de temps souhaitez-vous profiter de cet investissement Moi, j'ai mis 15 ans, puisqu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, et donc j'estime que ça fera jusqu'à 61 ans, donc ça me paraît pas déconnant. Si vous êtes plus jeune, je vous invite à mettre beaucoup plus, bien évidemment. Euh, Êtes-vous résidence fiscale française euh, Quel type d'investissement recherchez-vous Un investissement responsable ou classique, vous savez, c'est l'ESG c'est-à-dire qu'en gros, vous investissez dans des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, moi, j'ai mis le classique. Pourriez-vous avoir besoin de votre épargne placée d ici, d ici, euh, chez YouMoney d'ici euh, deux ans Donc là, j'ai mis euh, probablement pas, j'ai même certainement pas. Pourriez-vous avoir besoin de la moitié de votre investissement avant 15 ans Donc là, probablement pas. Avez-vous déjà placé de l'argent sur un contrat d'assurance-vie Oui. Une perspective, alors là c'est des questions pour déterminer votre niveau de on va dire de, de connaissance par rapport eh bien à, à la finance et par rapport à l'éducation financière, hein, tout simplement. Donc là c'est des questions. Donc là du coup vous pouvez recopier, hein. une perspective de gain implique un risque de perte en capital fort, la réponse est vraie, bien évidemment. Un ETF est un fonds à capital garanti, la réponse est faux. En déléguant la gestion de mon portefeuille à une société de gestion, je renonce à moi-même. Des décisions d'investissement sur celui-ci La réponse est vraie. Euh, Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers Donc là, vous, vous répondez. Hein. C'est juste que là, ils vont déterminer votre, votre, votre profil, en fait. Euh, quel rapport gain-perte per, euh, êtes-vous prêt à accepter en investissement 10 000 euros sur euh, 5 ans ben Moi, je vais mettre gain potentiel 5 000. Quel rapport gain êtes-vous prêt à accepter en investissement sur 10 ans Avec une espérance de gain finale de 50%, mais avec un risque de perte de 15 donc moi, je suis plutôt un profil risqué, hein, vous allez voir, c'est ce qui va indiquer. Euh, je réinvestis pour profiter de cette opportunité si j'avais une perte, alors que ceux qui sont au contraire euh, un profil plutôt beaucoup moins risqué vont peut-être euh, vendre une partie ou ils vendent tout. Euh, vous voyez ce que je veux dire Moi, au contraire, je vais réinvestir. Donc du coup, on clique ici pour découvrir sa simulation. Voilà, donc là, du coup, on retrouve les différentes informations que j'ai pu euh, donc, renseigner ici. Donc, je suis sur un profil neuf, donc c'est prise de risque importante, espérance de gain importante. Votre enveloppe d'investissement, là, il nous propose une assurance vie. Votre mode de gestion, mandat d'arbitrage, vous n'avez rien à faire, nous gérons euh, pour vous. Euh, on continue. Euh, donc, du coup, voilà, vous propose le profil neuf, hein, donc le mandat euh, d'arbitrage. Donc du coup, on a une performance du profil en mandat d'arbitrage à 36,8%. Donc la définition de la performance, hein, rendement correspond au montant que vous gagnez ou que vous perdez quand vous placez de l'argent quelque part. Dit autrement, c'est la différence entre ce que vous obtenez à l'arrivée et ce que vous avez versé au départ. Les performances annuelles sont généralement présentées sous forme de pourcentage. Donc là, du coup, moi, c'est l'indication qu'il me donne. Euh, donc ça fait une simulation ici, juste ici. Donc, on est en 2022. Voilà. Et donc, au bout des 15 ans, eh bien, on arrive ici. Voilà. Donc, scénario favorable, euh, donc entre 81 000 et 118 000 euros, hein, à peu près, euh, de recettes. Scénario attendu, ça va varier entre 36 000 et 81 000 euros. Scénario défavorable, entre 25 000 et 36 000. Et versement cumulé, on va être à 39 400. C'est-à-dire que tous mes versements qui seront faits additionnés, ça va représenter 39 400. Donc si on est sur un scénario qui est pas très bon, bah, au contraire j'aurais perdu de l'argent puisque je serais entre 25 000 et 36 000, le scénario a priori qui est attendu c'est entre 36 000, vous voyez je suis un tout petit peu en dessous de ce que j'aurais finalement placé, euh, mais on a quand même euh, une fourchette qui est comme assez haute puisqu'on peut, peut monter jusqu'à 81 000 euros et le scénario favorable ce sera entre 80 et 118 000 euros. Donc cette simulation a pour objectif de vous aider dans votre décision. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugeant pas des performances futures. Ces scénarios ne peuvent pas être garantis ces données sont dépourvues de leur valeur contractuelle. Euh, les probabilités d'être au-dessus du scénario favorable sont de 5%. Les probabilités d'être en dessous du scénario défavorable sont de 5%. Les chiffres d'illustration sont nets de tout frais et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux. Euh, donc, l'effet de l'inflation aussi n'est pas pris en compte pour les simulations à long terme. Hein. Donc, euh, là-dedans, on n'a pas l'inflation. Donc, répartition. Donc, on sera principalement euh, sur des actions à 78%, 22% euh, d'obligations. Et puis ensuite, voilà, au niveau des, euh, des différentes répartitions géographiques, on sera principalement bah, sur des actions euh, aux États-Unis, un petit peu en Europe. Et puis ensuite, ça va, ça va donc décroissant. Donc, en détail. Voilà, euh, là vous avez le détail précisément, comme je vous disais, les actions américaines, donc on a à 16%, euh, là ils vont prendre d'autres actions, bien évidemment, mais c'est principalement les actions américaines sur lesquelles ils vont miser. Euh, bon du trésor, obligations entreprises et obligations zone euro diversifiée. Donc c'est quand même un placement qui est assez diversifié. Hein. Euh, donc la méthode, donc diversifier pour réduire le risque, l'idée si vous voulez vraiment de ça, c'est que derrière on va diluer le risque puisque en fait ça, on, va, on va investir dans tout type de... Euh, au niveau de la répartition, vous l'avez, euh, pardon, juste ici, vous voyez, c'est est, est assez, euh, assez diversifié. Donc c'est pour ça que ça reste quand même pas trop. Alors moi, j'ai une prise de risque assez importante euh, ici, mais vous pouvez complètement le modifier. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez ici définir que, bah, voilà, prise de risque importante, espérance de gain importante, on peut très bien descendre, voilà, prise de risque plus élevée, espérance de gain élevée. On peut très bien partir là-dessus, voilà, sur un profil numéro 8. Donc on a une performance qui est moins forte, mais on a aussi, voilà, scénario défavorable euh, entre 27 000 et du coup 38 200, euh, alors que scénario favorable, donc le scénario attendu, hein, c'est celui sur lequel a priori euh, on va aller, on sera entre 38 000 et 77 000 euros. Donc au mieux, on aura pratiquement doublé euh, la mise au bout de 15 ans en faisant ces différents, euh, ces différents placements, au mieux. Euh, voilà. Ensuite, donc du coup, votre enveloppe d'investissement, donc là du coup, c'est la proposition de Yomoni. Vous pouvez pas tout mettre en compte-titre. Hein. c'est lui qui va arbitrer finalement en assurance-vie. Donc c'est lui qui va qui va gérer, euh, qui va gérer tout simplement euh, vos différents euh, vos différents euh, investissements. Voilà. Donc du coup, une fois que c'est terminé, et eh bien euh, donc vous validez cette enveloppe. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Et derrière, on va tout simplement valider. Donc, vous avez un contrat ici, tout simplement, qui est juste là. Je reconnais, voilà, et vous validez cette simulation. Voilà, donc ici, vous renseignez bah, toutes vos informations. Donc, je vais vous reprendre dans quelques instants. Voilà donc du coup eh bien j'ai fini l'inscription et euh, du coup et eh bien j'ai euh, donc renseigné les différents documents qui m'ont été demandés. Et donc bien évidemment j'ai reçu eh bien la confirmation, donc euh, ça a été signé. Euh, voilà, donc du coup là je suis en attente et eh bien d'ici 4 à 5 jours que euh, l'équipe valide définitivement mon dossier. Et tout simplement, et eh bien les mille euros de départ, voilà, dès la validation de votre dossier, votre versement initial sera prélevé sur votre compte bancaire. Indiqué au moment de votre inscription. Pensez à vérifier que ce compte, bien entendu, est suffisamment alimenté. Donc voilà. Donc je viens de lancer ces premiers 1000 euros. Versement programmé, oui, vous l'avez vu. Horizon d'investissement 15 ans. Profil investisseur 8. Enveloppe d'investissement assurance vie. Voilà, du coup, eh bien, je t'ai présenté ces deux, eh bien, robots advisors. Donc aujourd'hui, ces deux robots advisors sont vraiment pour moi euh, les, les leaders, on va dire, sur le marché. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Je ne les ai pas présentés ici, sinon, ça aurait pu durer bien plus longtemps. Donc, si toi aujourd'hui, eh bien, tu veux vraiment une solution complètement délégué, où tu t'occupes absolument de rien et tu veux quelque chose d'absolument passif, franchement, je te conseille ces robots advisors parce que tu n'as absolument rien à faire. Tu as juste à placer de l'argent tous les mois et automatiquement, c'est eux qui vont placer en fonction de ton appétence au risque, hein, en fonction de ton niveau de risque, en fonction de ce que tu acceptes en, de, en termes de risque et du coup, c'est eux qui vont faire les différents placements et tu auras bien entendu des retours sur investissement qui seront plus ou moins forts en fonction de ton profil d'investisseur. Si toi aussi, tu souhaites eh bien investir via Money, eh bien je t'invite à utiliser mon lien d'affiliation que je te mets tout de suite eh bien juste en bas de cette vidéo. Passe par ce lien. Ça ne te coûte pas grand chose. Et du coup, ça permettra, eh bien, de tout simplement donner un petit coup de pouce à cette chaîne YouTube. Donc, je te partage ça tout de suite dans la partie description. Voilà. J'espère que cette vidéo, eh bien, elle t'a plu. Et j'espère que tu vas pouvoir réaliser toi aussi des euh, investissements. Et puis, bah, l'idée, si tu veux, c'est qu'on se retrouve dans quelques mois où on fera un petit bilan, justement, euh, de cette application, voir un petit peu où j'en suis concrètement et qu'est-ce que ça m'a pu, qu'est-ce que ça a pu tout simplement générer. Par rapport à mon portefeuille, par rapport à cette gestion, euh, donc euh, pilotée de portefeuille où tu n'as absolument rien à faire, il s'occupe absolument de tout. Encore une fois, mais ce n'est pas non plus sans risque, puisque derrière, eh bien, euh, il peut ça, Voilà, on voit aujourd'hui ce qui se passe par rapport euh, notamment aux, aux actions boursières, puisque les actions sont en pleine chute. Donc, on voit que ça va varier. Et encore une fois, si on peut terminer par ce mot de la fin, c'est eh bien te dire que. Quand tu vas sur ce genre de produit, il faut vraiment que tu te projettes sur du long terme. D'ailleurs, euh, même quand je fais mes placements en bourse, hein, j'en parle régulièrement sur cette chaîne YouTube, Bah, je fais toujours des investissements sur du long terme. Si jamais du court terme, je me projette vraiment à au moins au moins 10 ans. L'idéal, c'est plutôt 15 ou 20 ans. On a terminé. N'hésite pas à commenter cette vidéo. Hésite pas à me dire si toi, tu utilises une autre application ou si tu utilises déjà ces applications, bien évidemment, à mettre tout ça dans la partie description. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt.